Coucou les filles, je m'appelle Nathalie, je suis formatrice internationale, donc où que vous soyez, je peux vous accompagner vers ce métier. Donc aujourd'hui, nous allons voir une méthode un peu particulière qui vient de sortir il n'y a pas trop longtemps, qui s'appelle la méthode américaine. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler ou peut-être pas du tout. Eh bien, nous allons voir tout ça ensemble et on se retrouve à la fin pour que je vous dise exactement ce que j'en pense. Mais en tout cas, si vous êtes débutante, ça peut être une technique qui peut vous intéresser parce que vous allez gagner pas mal de temps et finalement c'est pas si compliqué que ça une fois qu'on la maîtrise on se retrouve juste après la vidéo se retrouve pour vous montrer donc cette fameuse pose américaine donc euh, là comme vous avez pu le voir c'est ma pose euh, que j'ai euh, que je vous ai montré il y a quelques jours donc je vais la retirer et on va voir ensemble comment procéder pour la pose américaine donc je vais limer tout ça si vous vous demandez comment limer le semi permanent j'ai fait euh, il y a quelques jours une vidéo sur le sujet donc je, je procède au, à la dépose et ensuite on se retrouve tout de suite donc pour la suite. Voilà, donc j'ai déposé donc, la couleur, j'ai également donc repoussé à nouveau un petit peu mes cuticules, et donc là je passe à nouveau avec mon cleaner pour bien enlever toute la poussière. Alors j'ai laissé un tout petit peu de gel euh, de base épaisse euh, voilà tout simplement pour protéger mon ongle je n'enlève jamais entièrement tout le produit encore une fois voilà pour pour éviter euh, de d'abîmer mon ongle naturel là c'est vraiment mon ongle naturel donc euh, je fais attention de ne pas trop l'abîmer donc pour cette pose américaine euh, j'avais préparé une petite capsule voilà, que je ne trouvais plus puisqu'elle est transparente donc j'ai euh, pris une capsule à la largeur de mon pouce alors je vous avouerai que je n'ai pas encore testé cette technique et que j'ai vraiment hâte de la tester avec vous donc voilà c'est de la bonne largeur on vérifie toujours bien sur les côtés donc là l'objectif ça va être de coller cette capsule pour qu'elle colle deux impératifs il faut que votre ongle soit dégraissé que votre ongle soit dépoli et que l'intérieur de de la capsule soit dépolie également si jamais euh, elle brille comme là en fait elle va se décoller et ce n'est vraiment pas l'objectif donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre ma ponceuse je vais changer mon embout puisque j'avais un embout fin pour les cuticules je vais mettre mon embout céramique et on va venir donc dépolir l'intérieur de la capsule Donc sur toute la largeur de l'angle. Si vous ne procédez pas comme ça, c'est impossible que ça tienne. Voilà, une fois que c'est fait, encore une fois, c'est impératif, on enlève toujours la poussière. On travaille proprement. La poussière ferait en sorte que ça ne tienne pas. Alors, quelle est la différence entre une pose de capsule classique et une pose euh, américaine Alors, une pose de cla capsule classique, en général, se pose uniquement bah, sur, euh, sur une partie de l'ongle. Et en fait, on va venir enlever euh, donc, le décalage en limant. Là, l'objectif, ça va pas être du tout la même chose. En fait, l'objectif, ça va être de coller la capsule sur l'ongle directement, sur tout l'ongle, en fait voilà donc de cette manière là et je me rends compte que j'aurais pu dépolir un peu plus c'est pas grave on va <rire> le faire et donc on va continuer parce qu'en fait mon ongle est long hein. normalement ça se fait plutôt sur ongle plus court Alors, si la capsule est trop droite par rapport à votre ongle, que votre ongle est plus courbé, le mien est relativement courbé, vous pouvez un petit peu appuyer, exercer une petite pression sur les côtés afin de l'arrondir un petit peu. Et inversement, si votre ongle est plus plat que la capsule. Maintenant, on va utiliser le, les produits que je vous ai présentés il y a deux vidéos de ça, c'est-à-dire la base épaisse, là je vais prendre la clear, la clear ça veut dire tout simplement la transparente parce que là j'ai une capsule qui est transparente donc on va rester sur le transparent on ne va pas prendre trop de produits et on va venir donc en appliquer sur la partie qu'on a dépolie tout simplement donc on va en mettre moins vers le haut de la capsule donc là où il y aura la cuticule et on va en mettre très peu sur les côtés et on va en mettre plus vers le milieu alors là vous allez me dire c'est pas très logique, effectivement mais vous allez voir pourquoi alors je n'en mets pas trop parce qu'en fait le produit va encore euh, va encore de lui-même se positionner vers l'avant donc je me demande même si je n'en ai pas mis un peu trop on va voir Donc là, l'objectif, ça va être de placer la capsule de telle sorte. Voilà, on va monter progressivement. Et là, vous voyez que le produit voilà, commence à adhérer. Donc on va un peu l'appuyer de partout. Alors, il faut surtout pas qu'il n'y ait de bulles J'appuie un petit peu sur l'avant. Il faut que tout l'ongle adhère. Et là, voilà, il se décolle sur l'arrière quand j'appuie sur l'avant donc surtout il ne faut pas de bulles sur le haut je vous conseille même quand vous catalysez, de tenir l'ongle un petit peu vers euh, sur le haut pour justement que à ce niveau là ça catalyse bien et donc je vais appuyer légèrement pour que en fait le gel adhère jusqu'au bout il y aura peut-être du petit limage à faire ensuite on va voir donc je vais procéder ainsi donc le tenir comme ça sous la lampe en exerçant une très légère pression et on va catalyser tout cela voilà la capsule a catalysé elle ne bouge plus par contre maintenant ce qu'on va devoir faire c'est relimer un tout petit peu à ce niveau là donc pour cela on va prendre à nouveau la même le même embout céramique et on va passer alors là il ne fait vraiment pas mal sur l'avant hein, donc on va passer près de la cuticule pour pouvoir l'affiner un petit peu Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer un léger coup donc sur toute la surface. Alors là, euh, voilà, je le fais euh, à la ponceuse comme ça. Et zut, alors, <rire> je l'ai dans le mauvais sens. Elle tourne, euh, je, je devrais l'utiliser comme ça. Voilà, là c'est bon. Voilà, on va venir dépolir la capsule entièrement. On peut également le faire au bloc polissoir. Alors, moi honnêtement, cette forme-là, euh, j'aime pas trop. Voilà, je vais être honnête avec vous, pour moi l'ongle est trop large. Euh, donc j'aurais tendance à le relimer sur les côtés pour lui donner vraiment une plus jolie forme. Donc c'est ce que je vais faire. Moi c'est vrai que j'aime bien les ongles un peu plus fins. Donc n'hésitez pas à relimer si nécessaire. On enlève les petites barbes. Et vous voyez que c'est une pose quand même qui se fait relativement vite. On aurait très bien pu également pour la cuticule passer avec la, avec la lime. On peut très bien le faire comme ça aussi si on n'a pas de ponceuse. Voilà, donc j'ai euh, donc relimé un petit peu ma capsule. Je vais à présent utiliser le Freedom et euh, donc on va l'appliquer en deux couches et ce sera déjà fini c'est juste incroyable à quel point c'est rapide euh, donc euh, voilà c'est une pause que vous pouvez faire vraiment très très rapidement alors vu que c'est la première fois que je le fais sur moi euh, j'aimerais prendre un petit peu de recul pour vous dire ce que j'en pense donc ce que je vais faire c'est que je vais la porter quelques jours et puis donc je finirai cette vidéo dans quelques jours pour vous donner un avis vraiment éclairer sur cette technique si c'est une technique qui me plaît ou qui me plaît pas donc ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve d'ici quelques jours pour euh, finalement avoir un petit peu mon avis sur cette technique dites moi en commentaire ce que vous aimez euh, si vous préférez la pose capsule la pose chablon si vous avez déjà essayé cette technique de pose américaine si vous aimez cette technique ou si au contraire vous ne l'aimez pas du tout si vous aimeriez la tester et si vous êtes assez nombreuses à vouloir euh, justement utiliser cette technique et eh bien peut-être que bientôt je vous proposerai tous les produits nécessaires donc avec les capsules et tout. Donc bien sûr, vous retrouvez déjà la base épaisse euh, que vous pouvez utiliser pour le gel, le semi-permanent et également pour cette technique euh, sur le site donc dans la partie produits et euh, donc euh, du coup, si vous appréciez cette technique, eh bien, je vous mettrai également les capsules à disposition. Donc on va laisser catalyser et puis on se retrouve juste après. Voilà, donc je l'ai laissé catalyser et j'ai appliqué une seconde couche pour que ce soit plus opaque. Donc je vous montre le résultat, je trouve que euh, finalement c'est très joli. Au niveau du, alors en dessous forcément c'est moins bien puisqu'il y a mon ongle naturel. Hein. Forcément je vais reprendre un petit peu euh, sur les côtés, relimer un petit peu, mais on voit que au niveau du bombé, alors il est très très léger, hein, mais euh, c'est déjà pas mal du tout. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et moi je vous retrouve dans quelques jours pour vous donner mon avis. Voilà, alors j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, vous aura appris quelque chose. Pour ma part, je trouve que c'est une technique relativement simple, donc pourquoi pas euh, démarrer par ça, euh, faire un essai et puis voir si c'est quelque chose euh, qui vous correspond. Après, ce sera pas forcément une technique qui va pouvoir être utilisée, je pense, pour euh, toutes les clientes, euh, puisqu'en fait, je pense quand même que ça va être moins résistant euh, quand vraiment on a des personnes qui utilisent énormément leurs mains pour, euh, qui font beaucoup de ménage, qui ont des cartons à déplacer ou des choses comme ça. Euh, mais pourquoi pas pour une certaine, pour un certain type de clientèle, ça peut être intéressant euh, d'utiliser ce type de produit donc dites moi en commentaire ce que vous en avez pensé si vous avez envie de tester euh, si vous aimez le résultat vous voyez que euh, voilà le, le vernis est super brillant que la forme est pas mal du tout qu'il est très très fin euh, et malgré ça il tient euh, donc euh, voilà, ben si, si vous aimez, dites-le-moi dans les commentaires Est-ce que vous aimeriez donc avoir justement ce type de capsule Et euh, tester cette technique Donc euh, je vous retrouve très très très prochainement Pour plein de nouvelles vidéos, pour des témoignages Pour de la pratique, pour du nail art Et plein de nouvelles choses Et pour ma part, je vous fais comme toujours un énorme bisou Et je vous dis à très bientôt